Salut gang, c'est Willman. on est avec ma Vipar Spectra, le modèle XS1000 que voici. Je viens tout juste de rallumer la lumière car mes plans étaient à la noirceur là, depuis déjà là, 48 heures. Pour peut-être, euh, supposément, est-ce que c'est prouvé légèrement, 48 heures à la noirceur pour favoriser, le, pour le, favoriser les terpènes et les cannabinoïdes. Là regardez ça Oh Winman, oui, t'as enlevé un plan Oh Winman oui, Non non arrêtez arrêtez Oh Winman oui, est-ce que t'as coupé le plan parce qu'il était prêt parce que t'as regardé les tricômes? et puis les tricômes étaient plus ambrés et puis Oh Winman oui, Non non arrêtez arrêtez Arrêtez Oh Winman oui, Tu l'as coupé avant les autres parce qu'il était prêt Il était prêt Winman oui, Il est où ton pinkouche Winman? Oui, non arrêtez Arrêtez. Arrêtez, ça va mal. Ça va mal. La pince-couche est aux poubelles. Il n'y pas de pince-couche. Vous savez qu'on a un problème de trips. Problème d'insectes. Ça ne me tente pas de zoomer. C'est un vrai cauchemar. Ça me tente pas. Là. Je regarde vite vite comme ça. Là. Je n'en vois pas. Là. Ils sont partis se cacher. Mais c'est d'autres choses qui est arrivé avec le pinkush. euh Bud Rod, non. Bud Rot, Bud Rot, Bud Rot, Bud R -O -T. La moisissure dans mes cocottes de pinkush. c'est pas fumable, tu peux pas fumer ça, c'est toxique, c'est dangereux pour la santé. Je sais pas qu'est-ce qui est arrivé. Elle là, ici. Euh... Pas ici là, de moisissure. C'est effrayant quand on voit ça là. Euh, on capote. On se demande si vrai, c'est-tu des trichomes? Non, c'est pas des trichomes, bro. La moisissure. Fait que euh, neuvième semaine de floraison, c'est terminé. Déjà deux semaines de leaching. On a seulement donné de l'eau depuis les 14 derniers jours. Est-ce que ça va donner de la cendre blanche? Je ne le sais pas. Donc, euh, trois plans à place de 4, ça va donner beaucoup moins de grammes. Il va falloir que ça sèche en espérant être capable de faire ça 12-14 jours. Ensuite, voir la période de curing. Et on va voir là, ce que ça donne euh, pour le nombre de grammes après le séchage. Donc, on va se voir environ là, dans 14 jours pour savoir ce qui s'est passé là, avec la vie par spectra. La XS1000, voir combien de grammes que ça nous a donné. faut pas oublier aussi là, que le pink couche est, est plus là. Donc, c'est quand même un plan de moins. Là, 25% de moins. 1 sur 4 de moins. C'est la vie. Il euh, manque de ventilation. manque de ventilation. j'ai voyez, il n'y a pas de fan. Il n'y a pas de fan. J'ai juste une fan au sol. C'est vraiment pas efficace. Euh, c'est pas assez. Donc... Euh... Il faut des fans, il faut la ventilation. Euh, J'ai pris ça trop à la légère, la ventilation. Et puis là, on, ça nous rentre dans la face. Donc, on va améliorer ça dans notre prochaine grow. On va combattre euh, les bas de rotte. Et puis, on va combattre euh, les trips. Avec euh, l'autre modèle de la Vipar Spectra. La XS2000, vous savez très bien, dans l'autre Gros. Donc, on va voir ce qui se passe avec euh, Gorgeous Gorrius et les deux Gloukis. Donc, euh, suivez Winman environ dans 14 jours. Après le séchage, on va regarder combien de grammes que ça nous a donné. Alright gang, je vous adore. Peace.